<rire> euh, donc je propose qu'on passe à la communication suivante qui me semble qu'il me qui est, comme, euh, et, si soit, es comme vous comme le savez tous, professeure ici même à l'université de Montaigne, montagne a... elle s'est spécialisée dans l'étude du cartesianisme et de la philosophie ah non, moderne si en particulier le Spinoza euh, sur qui elle a publié des ouvrages des politiques et des articles je citerai son livre sur Descartes, L'objet de nos pensées, Descartes et l'histoire de l'intentionnalité chez l'Effrin, et euh, le livre coécrit avec Eva de Brest, Pinoza, Élévation du social. Euh, elle s'est intéressée aussi à l'histoire du sujet et de la subjectivité, à certains aspects de la critique du sujet chez d'autres philosophes, Récents contemporains, Sartre, Foucault, Butler, Deleuze, et elle se propose désormais de changer d'histoire et travaille à un nouveau projet sur féminisme et fiction. Et je crois que c'est un peu de ça qu'il va, qu va s'agir tout de suite avec une communication qui s'intitule justement Changer d'histoire avec Ursula K. Le Guin, Donna Haraway et quelques autres. Ah, merci. Euh, donc euh, la communication que je vous propose aujourd'hui a pour titre Changer d'histoire avec Donna Haraway. Ursula Le Guin, je l'appuie Le Guin, hein, et quelques autres. Euh, « Changer d'histoire, cela peut-il constituer une finalité de la politique Et pour autant qu'une telle transformation soit possible, comment la littérature y contribue-t-elle La politique de la littérature que j'envisage voudrait inventer un autre rapport au monde que celui porté par la modernité. » Dans un passage de « Livre avec le trouble », Donna Haraway avance. Comme Ursula Le Guin, Bruno Latour a bien compris qu'il était nécessaire de changer d'histoire, d'apprendre d'une manière ou d'une autre à raconter et donc à penser autre chose que cette histoire viriloïde de l'homme dans l'histoire. À l'heure où foisonnent les savoirs qui nous apprennent à nous tuer les uns les autres et à décimer, dans un même geste, pléthore d'autres habitants de la Terre. « Think we must », nous devons penser, cela signifie tout simplement, nous devons changer d'histoire, l'histoire doit changer. We must change the story, the story must change. Le terme de « story » plutôt que « the story » dédramatise. Changer d'histoire, c'est envisager une politique des récits qui ne se propose ni la révolution, ni une pratique héroïque. Elle n'implique pas non plus que la guerre soit l'horizon à partir duquel la politique doit se définir ou se penser comme dans le cas par exemple de l'État-nation moderne, d'un Hobbes. La politique des récits que je vais explorer désigne une autre version de l'histoire où ce qui importe, c'est la continuation, la persévérance, ongoingness. À notre époque, la Terre menace de ne plus être habitable. Araoué constate que notre époque, en effet, est celle d'une déferlante d'extinction, de guerre, d'extermination, d'extraction et de génocide. La continuation y échouent de bien des manières, et des formes de vie s'effondrent. La formule « think we must », il nous faut penser, est une citation des trois Guinées de Virginia Woolf, qui s'adresse à celles qu'elle nomme les « les filles d'hommes diplômés » qui sont au seuil de pouvoir être admises à l'université pour y étudier un jour et peut-être y enseigner. On est en 1938. C'est-à-dire, c'est à partir de cette situation que Virginia Woolf écrit et leur dit « ne nous arrêtons jamais de penser quelle est la civilisation où nous nous trouvons. Je fais l'hypothèse d'une politique des récits qui se situe dans une perspective féministe et écologique, pour laquelle il s'agit de promouvoir un changement culturel, de raconter des histoires qui permettraient de sortir des dualismes homme nature nature-culture, etc., et du moins d'en desserrer les taux. Euh, les penseuses écoféministes Caroline Merchant et Val Plumwood ont en effet souligné l'analogie entre deux, deux dominations, celle des hommes sur les femmes et celle humaine, occidentale, sur la nature. Les travaux sur le genre, la race et la classe ont mis en valeur aussi la manière dont ces dominations peuvent se recouper. Alors, comment je fais Il s'est oh, Ah ouais. Ouais. Je cite Caroline Merchant. « The death of nature », c'est ma traduction, hein. le dualisme nature-culture est un facteur clé dans l'avancée de la civilisation occidentale qui s'est faite au détriment de la nature. Lorsque les liens de l'ancien ordre hiérarchique se sont défaits, j'imagine que c'est Renaissance Moyen-Âge, la culture européenne s'est progressivement séparée et hissée au-dessus de tout ce qui est symbolisé la nature. De même, en Amérique, la dichotomie nature-culture s'est montrée fondamentale dans la tension entre la civilisation et la limite de la conquête de l'Ouest et elle a contribué à justifier l'exploitation continue des ressources naturelles. Une grande part de ce qui a été écrit en Amérique repose sur cette croyance en la supériorité de la culture sur la nature. Si l'on veut que la nature, les femmes, les Noirs et les Indiens soient libérés des contraintes inhérentes à cette idéologie, il faut entreprendre une critique radicale des notions de nature et de culture en tant que concept structurant toutes les disciplines, il s'agit de penser, il s'agit ainsi de penser au-delà des dualismes, c'est-à-dire des dichotomies qui infiltrent la culture occidentale parce qu'il en va toujours aussi avec eux d'une hiérarchie de valeurs et qu'ils contribuent à une logique et à des pratiques de domination. Comment penser la différence hors de systèmes hiérarchiques de valeurs Le problème, c'est que, comme le dit Haraway dans son manifeste Cyborg, « Un n'est pas assez, mais deux, c'est trop. » Ou « Un, c'est trop peu, mais deux n'est qu'une possibilité parmi d'autres. » On ne se débarrasse pas aussi facilement du dualisme. Dans la culture qui est la nôtre, il n'est pas possible de dire simplement l'au-delà du dualisme. Mais pour autant, le monisme n'est pas la solution au dualisme. C'est la raison pour laquelle Arawa utilise des tropes. Parce qu'on ne peut pas dire ni penser autrement tropes dont certains sont restés célèbres, comme Cyborg, figure queer plutôt que transhumaniste, ou Oncomouse, notre sœur, la petite souris de laboratoire brevetée, qui travaille pour nous dans la lutte contre le cancer. Elles constituent, Cyborg et Oncomouse, des artefacts biologiques qui articulent notre ontologie historique. Dans l'urgence écologique actuelle, autre trop, il faut explorer de nouvelles natures cultures, en un seul mot. L'agglutination, l'hybride, l'attelage des contraires les réunit en les amalgamant. En projetant les contraires l'un contre l'autre, Araway efface les frontières tout en les affirmant. Dans cette manière d'étreindre ou d'éteindre les dichotomies, Araway met en scène une ontologie relationnelle, pluraliste, et elle transmet une manière de sentir le monde comme un tissu de relations, pour lequel le vivre ensemble et le faire avec multispécifique, les non-humains, les, les non, les non constitue l'histoire, les histoires multiples qu'il s'agit désormais de raconter. L'histoire qu'il s'agit de changer est donc celle qui commande, celle qui est commandée par le dualisme de la nature et de la culture, le modèle de la domination de la nature par l'homme qui est un mixte d'exceptionnalisme humain et d'individualisme. La question que porte cette ontologie politique des récits est « Quelles sont nos chances de transmettre à nos descendants, de toute espèce, un environnement vivable ?» Changer d'histoire relève de la question éthique et politique de la responsabilité. Pour ce faire, dans « Vivre avec le trouble », Haraway accueille au creux de son texte une multiplicité d'histoires racontées par des biologistes, des ethnologues, des anthropologues, des primatologues, des écrivaines de science-fiction, etc. qui montrent comment, à partir de la perspective des savoirs situés, on peut raconter des histoires qui échappent à l'exceptionnalisme humain et se situent plutôt dans l'humus terrestre des collaborations entre les humains et les non-humains. L'écriture de Haraway est dans ce texte proprement tentaculaire. Elle tisse un récit de la Terre avec d'autres récits issus des sciences, des récits de terrain. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de, de lire la citation. Des récits de terrain, par exemple, ceux d'Anat Singh, dans un livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, c'est sur les Matsutake, sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Citation assez intéressante dans la façon de lire. Le, le, le capitalisme et au fond les différents patchs qui constituent le capitalisme et où humains et non-humains sont convoqués dans ces différents patchs donc c'est pas simplement une géographie historique euh, du capitalisme c'est euh, vraiment une pensée des patchs avec euh, un terrain où on raconte l'histoire du Matsutake pris euh, dans différents euh, euh, comment dire, euh, euh, réseaux alors bon voilà elle cite Anat Singh elle cite aussi Tom Von Doren ça, la citation, elle est vraiment magnifique. Euh, euh, C'est donc dans un texte qui s'appelle « Keeping faith with death, Morning and deemed extinction ». Mais euh, euh, Tom Van Doren a, a, a écrit un livre qui est traduit en français, hein, qui s'appelle « En plein vol », et euh, euh, qui, qui, qui travaille sur la question de l'extinction. Qu'est-ce que ça veut dire que l'extinction d'une es espèce Et il pense euh, l'extinction non pas comme euh, quelque chose de ponctuel, le dernier euh, euh, individu en captivité, mais de manière, euh, dans un réseau, comment euh, l'extinction, euh, c'est un processus lent et qui engage beaucoup d'espèces voisines et aussi d'humains qui vivent avec euh, certaines espèces. Mais donc là, il y a toute cette pensée du deuil euh, et en particulier avec la corneille de Hawaï, de Hawaï euh, qui elle-même est en deuil et avec qui nous pourrions être en deuil avec. Donc, euh, des récits de Anat Singh, de Tom Van Doren et aussi de Vinciane Desprez, euh, qu'elle euh, euh, envisage et je voudrais en parler à, tout à l'heure un petit peu. Elle terraforme Autre Trope avec des récits qui sont autant de fabulations spéculatives, parce que SF code euh, Speculative Fabulations, qui racontent et pensent autrement le capitalisme, l'extinction des espèces et les pratiques d'observation et de narration en éthologie animale. Doit-on parler avec Araouet de politique de la fiction La politique des récits écoféministes est-elle une politique de la fiction La fiction est-elle la structure de tout récit Faut-il assumer, j'en ses ultimes conséquences, hein, la formule « moi, la vérité, je mens » au risque du relativisme en science Avec un S, les sciences. On pourrait répondre par l'affirmative à la question « lorsque Araouet pratique elle-même le récit de science-fiction dans « Les histoires de Camille », un des chapitres de « Vivre avec le trouble ». Néanmoins, toute post qu'elle soit, écrivant la philosophie à fleur de trop, elle revendique son travail d'écriture comme une pratique consistant à raconter des histoires avec des histoires vraies. Je suis donc en quête d'histoires vraies qui soient à la fois des fabulations spéculatives et des spéculations réalistes. En déployant la politique des récits de Haraway et la politique de la fiction de Le Gain, je voudrais interroger le sens de la littérature, de l'écriture, qui se dessine dans cette configuration de pensée écologique et féministe, scientifique et fabulatrice, dont Vinciane Després offre une récente figure dans son autobiographie d'un poulpe, texte de fiction publié dans la collection des mondes sauvages chez Actes Sud. Qui contribue à interroger le sens d'une politique de la littérature qui brouille les pistes entre science et fiction, comme Haraway et Le Guin, et toutes les faiseuses d'histoire, toutes les faiseuses d'histoire qui euh, nous euh, intéressent ou qui vont nous intéresser. Donc je commence mon, mon, mon, mon propos par un, un premier moment sur la politique des récits de Haraway, et comme beaucoup de ce que je vais dire recoupe de ce que, ce que vient de dire euh, Sandra, eh bien la politique de Haraway, le guerre versus la guerre, pour lui rendre un hommage amical et intellectuel. Haraway et Le Guin positionnent leur politique de la littérature. Dans un horizon pacifiste qui encourt le reproche d'irréalisme, voire d'apolitisme. Mais ni l'une ni l'autre ne nie que la démocratie ait besoin de conflits et de mouvements sociaux, ni non plus qu'il y ait des guerres où les droits humains sont bafoués et nous obligent à nous positionner et à faire entrer en contradiction le pacifisme et la non-violence, je veux dire de gauche. Ce à quoi Araoué s'oppose, c'est à la lecture de la situation environnementale actuelle en termes de guerre. Araoua se démarque de Bruno Latour, dont elle est très proche et qui envisage la guerre comme ce qui code la situation présente. L'histoire de Gaïa, Gaïa c'est le mot grec pour dire terre, l'histoire de Gaïa que raconte Latour est une épreuve de force entre d'un côté les humains qui entendent vivre encore dans l'holocène, c'est-à-dire qui se meuvent dans l'horizon moderne du progrès, et de la domination de la nature, et de l'autre, les terrestres, earthbound, parce qu'il écrit aussi euh, en anglais, qui assume de vivre dans l'anthropocène, pour lesquels Gaïa signifie non pas la nature passive des modernes, hein, la nature cartésienne, mon Dieu, mais un système vivant dans lequel les humains sont pris. Voici ce qu'écrit qu la tour. Alors que les humains sont définis comme ceux qui prennent la terre, les terrestres sont pris par elle. Les humains dans l'histoire, et les terrestres dans l'anthropocène sont engagés dans des épreuves de force, sans qu'il y ait d'arbitre, dès lors que les fondamentaux de la géopolitique sont en pièces, qu'aucun des partis en crise ne peut en appeler à ces tours de passe-passe divins, situés hors de la mêlée, la providence, l'histoire avec un grand H, la science au singulier avec un grand S, et le progrès avec un grand P. C'est la raison pour laquelle la justifie le terme de guerre, et bien que ce ne soit pas là le scénario qu'il désire, il n'en mobilise pas moins la théologie politique de Karl Schmitt, une théorie de la paix par la guerre, avec l'idée que l'ennemi comme hostice, seul genre d'ennemi qui incite le respect, et laisse au conflit la possibilité d'être moins, plutôt que plus meurtrier. Parce que effectivement, une opération de police qui extermine de la racaille, c'est manifestement plus meurtrier que l'ennemi qu'on est censé respecter Selon euh, le droit euh, de la guerre. La tour met en avant la référence aux penseurs controversés, je ne commente pas, avec sa définition de la politique. En dessous, une planète définitivement pacifiée serait un monde sans discrimination de l'ami et de l'ennemi, et par conséquent, un monde sans politique. Pour Haraway, ce n'est pas de cette manière qu'il convient de définir la politique. L'ennemi schmittien, ch ne permet pas que la substantifique moelle de l'histoire soit transformée. Les terriens n ont, ont besoin de récits, de vie plus tentaculaires, moins binaires. Les gaïa Histoire de la tour méritent de meilleures compagnes conteuses que Karl schmidt La question avec qui penser est immensément matérielle. Effectivement, la question avec qui penser est euh, vraiment importante. Ces terriens devront prendre le chemin qui mène au Stulsen. Après l'anthropocène, le, le capitaux de Seine, eh bien euh, euh, Araouet propose le stulucène, stulucène, je vais y revenir, le Stulucène, afin de se mêler à toutes celles et tous ceux, et tout ce qui, sinueux, sans héroïsme, tentaculaire et effrayant, fabrique en permanence des sacs à provisions, matériel sémiotique, peu utile dans des épreuves de force, ces derniers s'avèrent des plus précieux lorsqu'il s'agit de ramener à la maison et de partager de quoi bien vivre et bien mourir, et peut-être les moyens d'une récupération écologique concernant autant les bestioles creatures à entendre avec creatures, c'est-à-dire euh, creatures bestioles versus creature creatures, euh, et le, le, le, le, le dualisme homme-animal, homme-corps, etc. Donc euh, autant les bestioles humaines que plus qu'humaines. La politique a avant tout à faire, pour elle, aux pratiques attentives, alors moi je me dis plus qu'humaine, hein, c'est pas qu'elle parle de Dieu ici, mais elle, elle, elle veut dire qu'il euh, y a beaucoup plus de choses que les humains, quoi. c'est comme ça que j'entendrai, hein, plus horizontal. La politique a avant tout à faire, pour elle, aux pratiques attentives qui soutiennent les arts de bien vivre et de bien mourir, dans les mondes abîmés, les arts de bien vivre et de bien mourir dans des mondes abîmés écologiquement et historiquement par le capitalisme. La démarche de Haraway se présente quelquefois sous forme de slogan. Par exemple, quand nous atteignons désormais 8 milliards d'êtres humains, elle dit « make kin, not kids », faisons des parentés plutôt que des enfants, ce qui signifie qu'il n'y a pas que la filiation directe pour s'insérer dans la nature. C'est bien plutôt la diversité des rapports culturels à la nature, c'est ça, le, le, le, le contraire du dualisme n'est pas le monisme, ce qui signifie, excusez-moi, euh, euh, c'est bien plutôt la diversité des rapports culturels à la nature qui nous y insère, d'où son intérêt, par exemple, pour la culture navarro. Nous sommes déjà embarqués, nous sommes embarqués dans un monde qui nous fait devenir tirés du monde, devenir du monde, which is worlding us. Harrowet perçoit la situation actuelle à partir du Caire, de l'attention aux humains et non humains, plutôt qu'en termes de guerre. Politique est le nom de la défense dans le capitalisme tardif, de certaines manières de vivre et de mourir, plutôt que d'autres. Assurément, certaines pratiques de réhabilitation, certains faits de connexion et de ramification nous interpellent et d'autres pas. Ce qu'il y a à penser en politique, c'est le nouage des états de choses qui sont matière à inquiétude autant qu'à sollicitude. Matters of facts, matters of concern, and matters of care are noted in SF. Parce qu'elle entend par SF science-fiction, mais fabulation spéculative, féminisme spéculatif, et même scientific facts, dans sa façon de, de, de voir comment on raconte dans ces disciplines qui sont des disciplines de récit, anthropologie, primatologie, etc., etc. On trouve donc dans l'écoféminisme une pensée élargie euh, du Caire, dont nous parlait tôt et sur lequel euh, euh, euh, a écrit, euh, euh, évidemment, euh, Sandra. Je, vais aller. Donc, euh, je passe à euh, un, un, ma deuxième partie qui s'appelle « La théorie du sac à provision de la fiction ». Arawé souligne qu'elle a découvert la théorie du sac à provision en matière de fiction et d'histoire nature-culturelle, nature, nature, nature, nature en un seul mot, chez Ursula Le Guin. « Changer d'histoire, c'est pour cette dernière, Guin, euh, abandonner les récits où les hommes sont les héros de l'histoire, ceux qui vantent l'exceptionnalisme humain et le héros masculin. » Tout à l'heure, dans la première citation hein, de Prick Tale, of humans in history avec un grand H l'histoire viriloïde donc renvoie à l'hypothèse de l'homme chasseur formulée en anthropologie dans les années 60 qui postule que euh, les adaptations évolutives cruciales dans les lignées des hominidés, dans leur accession au mode de vie humain, humain dans l'environnement écologique qui était le leur, sont celles liées à une nouvelle stratégie pour se procurer la nourriture la chasse, cette innovation serait lourde de conséquences puisqu'elle aurait ouvert aux humains un avenir déterminé par la coopération sociale, l'acquisition de savoir-faire, la famille nucléaire et à terme, le langage symbolique. Cette hypothèse, parce que la question des traces, est essentielle évidemment, cette hypothèse porte sur les modes de vie masculins qui serait le moteur du passé et du futur de l'humanité. La chasse, nous dit-on, est une innovation et une spécialité masculine, et tout ce qui ne relève pas de la chasse a toujours fonctionné comme système d'étayage par rapport à cette activité qui fut le principe même du changement. Donc l'importance de la chasse dans la civilisation. Le gars rapporte cette histoire d'ancêtre chasseur-prédateur nourrissant la horde avec une ironie mordante. Ce n'est pas cette histoire-là que je raconte. Celle-là, on la connaît. Tous, nous savons tout sur ce qu'il y a à savoir sur tous les gourdins, javelots et cimeterres, Tout ce qui assomme, transperce et frappe. Toutes ces choses longues et dures. En revanche, nous ne savons rien des choses qui servent à en contenir d'autres. Ça c'est une histoire nouvelle, c'est de l'inédit. Pour changer d'histoire, Le Gain emboîte le pas de l'hypothèse de la besace de l'anthropologue Elisabeth Fischer, pour qui le premier artefact culturel fut sans doute un récipient destiné à conserver le produit de la cueillette, un genre ou un autre de baudrier ou de filet de transport. En effet, 65 à 80% de ce que les hominidés des régions tropicales et tempérées consommaient durant la préhistoire provenait de la cueillette. Semences, racines, pousses, germes, noix, baies, fruits, graines, des insectes, des mollusques, des prises dans des pièges, oiseaux, rats, lapins, petites bêtes sans défense, ce qui représentait dans les 15 heures de travail par semaine pour vivre assez confortablement. Les récipients étaient le cœur de la vie ordinaire. Et visiblement, ça plaît à Le gain, ça plaît à Haraway, ouais. et ça me plaît moi aussi assez bien. Car si c'est être humain que de ranger une chose qu'on désire parce qu'elle est utile, comestible ou belle, dans une besace, un panier, un bout d'écorce ou de feuilles roulées, un filet qu'on a tissé avec ses propres cheveux ou je ne sais quoi encore, puis de le rapporter au foyer, celui-ci étant une sorte de sac plus grand, un contenant pour les êtres humains, si c'est être humain que de ressortir plus tard la chose rangée pour la manger, la partager ou l'entreposer pour l'hiver dans un contenant plus résistant, pour la déposer dans le sanctuaire, si c'est être humain que de faire tout cela, alors je suis, après tout, humaine. Araoué se sert de la théorie du fourre-tout de la fiction pour présenter le contenu de sa besace de fiction constituée de fabulations scientifiques et elle raconte à son tour. L'histoire du terme anthropocène et sa critique au profit du terme de capitalocène, qui lui convient pour tout dire très bien. Ce n'est certes pas l'homme en général, anthropos, pris de façon anhistorique, qui est responsable de la crise environnementale. Dans le débat sur les causes de la crise écologique, Haraway adhère à la description du capitalocène de Jason Moore. C'est quand même l'auteur le plus intéressant par rapport à la question du capitalocène. Jason Moore, qui décrit le capitalisme dans l'étoile de la vie, in the web of life, donc effectivement pas dualiste, en s'efforçant de dépasser le dualisme homme-nature, présent de manière résiduelle dans la conception marxiste de la production. Anthropocène et capitalocène sont les parties d'un débat, d'une controverse scientifique concernant le problème de l'attribution de la cause et de l'étroitesse des solutions proposées. Mais le stulucène, d'autres qu'on a entendu tout à l'heure, le Stulucène ne fonctionne pas comme un autre nom dans ce débat. Par exemple, pour une période de l'histoire de la Terre, qu'il faudrait soumettre, comme l'anthropocène, par exemple, à l'expertise des géologues, ou faire valider par la Commission internationale sur la statigraphie. Le Stulucène est un autre trope de Haraway qui agglutine le nom d'une petite araignée californienne des forêts, de, des forêts de sequoia de Sonoma et Mendocino. Pimoa Cthulhu et les profondeurs terrestres ctoniennes. Et ce que Araouet veut dire, c'est que la petite araignée est à sa place ici, qu'elle a toute sa place sur la terre sympoïétique, sympoïétique euh, plutôt que autopoïétique, euh, euh, euh, euh, sympoïétique c'est plutôt symbiogénétique, l'inmargulis. Euh, par rapport peut-être à l'hypothèse de, de, de John Love, Lovelock, Il bon, faudrait thématiser, je n'ai pas, pas le, le temps, Symbolétique. il y a sous, euh, le, le saint ici qui veut dire qu'il y a une, une communauté euh, euh, qui collabore à la terre, communauté de vivants et aussi de non-vivants. Passer de c'tu à c'tu, c'est renvoyer aux habitants des profondeurs, des profondeurs qu'on dit c'toniennes, plutôt qu'aux monstres, le dieu mâle, monstrueux et âgé du livre de science-fiction de Howard Lovecraft, l'appel de Cthulhu, dont le scientifique Gustavo Hormiga s'est servi pour dénommer la pauvre petite araignée, pour petite Pimoa Cthulhu. Le Shkulisen est un trope pour changer d'histoire et passer de Homo à Humus, ou plutôt pour voir enfin dans Homo l'Humus, au sens de la Terre saint -Poïétique. Hein, et non pas terre euh, euh, au sens euh, de la création de Nilo. C'est-à-dire la terre sympoïétique dont Homo est un, est un habitant parmi d'autres et qui a affaire avec ses autres et à partir d'eux. Alors, euh, le, le dernier temps de ma réflexion avant la conclusion, c'est « Politique des récits et de la fiction ». Ursula Le Guin nous permet d'envisager une politique de la fiction et de demander si la politique des récits écoféministes, qui mobilise des récits de terrain scientifique, relève d'une politique de la fiction. Et je disais, hein, faut-il assumer jusqu'en ses conséquences ultimes la formule « moi, la vérité, je mens » au risque du relativisme en science Ursula Le Guin est une autrice de science-fiction qui écrit dans les années 70 jusqu'au début des années 2000, c'est une autrice particulière dans le genre parce qu'elle évite le catastrophisme et la fascination dystopique autant que l'optimisme B.A. technofix, qui sont en réalité l'envers et l'endroit d'une même tendance de la pensée, obsédée et oblitérée par la perspective du progrès technique et économique, quand il s'agit bien plutôt de penser et d'habiter les limites de la Terre. Nous n'avons pas assassiné la nature, car une nouvelle conception systémique et dynamique de la nature, non moderne ou postmoderne, dit Bert Calicot, voit le jour. Et cette nature inclut les êtres humains au lieu de les exclure. Et c'est du point de vue de cette nouvelle conception qu'il me semble que les techniques humaines devraient être évalu évaluées du point de vue de leur avantage écologique au lieu d'être condamnées en bloc. On n'est pas des aniches. Il est possible d'espérer une nouvelle génération technologique qui puisse non seulement être écologiquement inoffensive, avec la dérive du green euh, euh, capitalisme, etc., mais qui contribue aussi à disséminer largement une vision du monde écologiste et l'éthique qui lui correspond. C'est dans cette perspective que le travail de Le Guin se meut. Elle assume un désir d'utopie, pas possible de faire de la politique autrement, tout en refusant de représenter une société idéale pour laquelle une politique autoritaire appuyée sur l'expertise, la science et la technologie constituerait la réponse aux urgences sociales et environnementales actuelles. Ce qu'on entend et qui est tout de la science-fiction. Elle, elle se situe à l'opposé d'une politique néolibérale de la science-fiction qu'affectionne, par exemple, Elon Musk. Et euh, toute cette histoire de guerre de... de... de... des étoiles, de machin. La science-fiction ne concerne pas le futur, pour euh, Ursula Le Guin. C'est plutôt une expérience de pensée qui se rapporte au présent. Voici ce qu'elle écrit. « Pour peu qu'elle soit bien conçue, la science-fiction est, comme toute fiction sérieuse, une manière de décrire ce qui a véritablement lieu, ce que les gens font et ressentent véritablement, comment les gens sont en relation avec tout ce qui se trouve là, avec eux, dans le grand fourre-tout. » Ventre de l'univers, matrice des choses futures et tombeau des choses qui furent cette histoire sans fin. Parce que dans cette éthique et cette politique, il y a aussi une manière de mourir. Et euh, je n'ai pas le temps de parler de la, Val Plumwood, mais Val Plum, Plum, route dans, dans un texte qui s'appelle « Dans l'œil du crocodile hein, », euh, euh, vous parle de euh, qu'est-ce que ce serait que de mourir euh, d'une manière non, non cloisonnée, comme euh, nous vivons nous, de nous mourons nous de manière clo cloisonnée dans notre civilisation euh, occidentale donc euh, cette idée que, euh, bon, ben, je, que, que on reçoit de la nature mais peut-être que rendre peut avoir un sens et qu'il euh, y a une collaboration où euh, euh, mourir quelque part c'est aussi rendre à euh, la nature plutôt que je passe donc euh, euh, je ne sais plus, je reprends là, ce que les gens font et ressentent véritablement, comment les gens sont en relation avec tout ce qui se trouve là, avec eux, dans le grand fourre-tout, ventre de l'univers, matrice de choses, des choses futures et tombeau des choses qui furent, cette histoire sans fin. Toute fiction est une métaphore de ce qui précisément ne peut pas se dire de façon non métaphorique. Par la puissance de son imagination, le gars affronte la possibilité de dire l'au-delà du grand partage dichotomie, euh, dualisme, en déplaçant cet impossible à dire, du moins dans notre ontologie naturaliste, ainsi que la nomme, Philippe Descola, non vers l'ontologie relationnelle et ses tropes, ah ouais, mais vers la pratique de la fiction ethnologique comme métaphore, avec la promotion de l'utopie du dialogue interculturel entre terrestres et extraterrestres. Une des fonctions essentielles de la science-fiction, et de formuler une expérience en imagination et des interrogations, et de proposer un renversement de l'approche ordinaire et une métaphore de ce que le langage ne sait pas, en, ne sait pas encore traduire. Je propose, parce qu'il faut que j'aille vite, hein, quelques citations pour dessiner les contours de la politique de la fiction qu'il me faudrait analyser beaucoup plus longuement, mais que je ne peux pas, euh, dans le temps qui m'est imparti. Je vais évoquer « La main gauche de la nuit », c'est un roman de Ursula Le Guin, et j'aurais voulu évoquer aussi une nouvelle d'Ursula Le Guin qui s'appelle L'auteur des graines d'acacia, c'est une, une fourmi, ou, ouais, c'est au neutre, et quelques extraits du journal de l'association de terreau linguistique qui constitue une des sources de l'autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation de Vinciane des Desprez. Et l'autre source, c'est les histoires de Camille dans Vivre avec le trouble de Haraouet. Mais j'en aurai pas le temps suffisant, enfin, mais j'en parlerai quand même en conclusion. Alors, euh, ben, le, sur euh, « euh, La main gauche de la nuit », j'ai quand même fait un titre, hein, « Les pronoms dans la main gauche de la nuit ». Ce qui a marqué euh, euh, euh, les lecteurs, ce qui a le plus marqué les lecteurs de « La main gauche de la nuit », c'est sans doute la question sexuelle sur la planète Jéthène, une planète si froide qu'on l'appelait aussi nivose sur Terre. « Les habitants sont des humains différents de nous. Chez eux, la vie sexuelle n'est pas constante. » L'accouplement n'a lieu qu'au cours de l'eustrousse, appelé kema ». Le fait sexuel marquant dans ce roman est la suppression de l'identité de genre et les conséquences qui théoriquement en découlent. Sur la pla planète Jepthène, il n'y a ni homme ni femme, mais des androgynes et une sexualité aussi puissante que latente, avec des déterminants psychosociaux différents des nôtres. Alors je lis euh, un bout du chapitre 7, qui, qui s'appelle « La question sexuelle » et pour que vous voyez de quoi il s'agit. Hein. Lorsque le sujet rencontre un partenaire en cléma, les sécrétions hormonales en reçoivent un surcroît de stimulation, par le toucher surtout, et par l'odorat, jusqu'au moment où il se produit une prédominance des hormones mâles ou femelles chez l'un des partenaires. Les organes sexuels s'engorgent ou s'atrophient en conséquence. Les êtres normaux n'ont de, pré de prédisposition ni au rôle masculin, ni au rôle féminin. Ils ne savent jamais lequel ils vont jouer et ne peuvent choisir. Le Kema se pratique le plus communément par couple, mais ce n'est pas toujours le cas. À l'opposé de cette pratique se situe la coutume par laquelle deux partenaires se jurent fidélité, fidélité en caraïdien, c'est dans le nom d'un de ces pays de GTN, au schioma. Ce qui constitue virtuellement un mariage monogame, institution sans statut légal, mais très ancienne et restée vivace sur le plan social et éthique. Qui parle ici Une anthropologue, une anthropologue euh, qui euh, étudie euh, les jeténiens. L'inceste est autorisé avec différentes restrictions entre sujets nés de même parent, même si ces derniers se sont jurés fidélité. Mais les incestueux ne peuvent se jurer ni avoir des rapports une fois que l'un d'eux a donné naissance à un enfant. D'une génération à l'autre, L'inceste est strictement interdit. Quelles conjectures quelle conjecture ressortent de cette expérience de pensée? Les Géteniens ne voient en leurs semblables ni homme ni femme, donc pas de complexe d'Oedipe sur pas d'attentat sexuel. Ouf. Il y a toujours des maisons de kémas et des êtres en kémas, pas de viol, car il ne peut y avoir copulation que sur invitation et consentement mutuel. Autrement, le coït est irré irréalisable physiologiquement. Pas de division de l'humanité en fort et faible, protecteur et protégé, être dominateur et créateur soumise, maîtres et esclaves, élément actifs et passifs. Toute cette tendance au dualisme qui imprègne la pensée humaine peut se trouver atténuée ou modifiée sur Nivose. On dit pensée humaine parce que cette fois-ci, on voit ça à partir de GTN. La conjecture la plus étonnante est la suivante. La plus étonnante est la suivante. Je hasarderai une autre conjecture sur l'objet d'une hypothétique expérience gé génétique, parce que les Géteniens sont, en fait, dans le mythe, une expérience génétique euh, du cycle de haine et donc euh, de cette civilisation, puis en fait, euh, après, il y a eu un déclin, et donc euh, chaque euh, planète est un peu restée euh, à elle-même et a oublié son origine. Et donc là, c'est de la manipulation gé génétique, donc euh, ils sont euh, euh, humanoïdes, mais euh, avec cette euh, euh, caractéristique. Ce pourrait être l'élimination de la guerre. Les anciens Haïniens aurait-il postulé un rapport de cause à effet entre la capacité sexuelle continue et l'agression collective organisée qui ne se rencontrent l'une et l'autre chez aucun mammifère à l'exception de l'homme La théoricienne qui rédige ce texte sur la sexualité géténienne enquête sur les causes et les conséquences et elle s'efforce d'expliquer et de justifier ses hypothèses. Tous ces textes de euh, euh, Le Guin sont des textes de mimésis du discours scientifique qui... Euh, rapporte des récits de terrain. Elle se demande si le facteur principal n'est pas le climat plutôt que la psychologie hermaphrodite. Le froid implacable, si près des limites de la tolérance humaine, épuiserait la combativité dans la lutte contre le froid. Autrement dit, Montesquieu analysant Getten. La marche est entièrement commandée par la reconnaissance des limites de la science et du savoir situé. Euh... Je suis une femme, euh, dit-elle, euh, de la pacifique planète de War, bien inapte à disserter sur l'attrait de la violence et la nature de la guerre. Problème que j'abandonne à une personne plus qualifiée. Mais vraiment, je ne vois pas quelqu'un On peut faire de la victoire ou de la gloire lorsqu'on a passé un hiver sur Nivose et qu'on a vu le visage terrifiant de la planète glacée. La science-fiction met en fiction la démarche scientifique. J'y reviens plus loin en conclusion. Je ne peux pas développer ce qui fait l'essentiel du roman, à savoir le dialogue interculturel entre les deux protagonistes, l'envoyé de l'écumène, un humain terrien, Genli Hai, et un jeténien, Terrem, Art, Rem, Ir, Estraven, que nous apprenons à connaître et auquel nous nous attachons. À cause d'un complot, de rapports de rivalité entre deux pays liés à la mission du terrien, ils sont amenés à traverser, durant un sublime voyage, de vastes étendues, un paysage glacé de neige, de montagnes et de volcans. Dans ce parcours, on apprend l'entraide, le partage, la complémentarité, les échanges de capacités, en particulier Jenny High apprend à, Estra à Estraven la télépathie, à se comprendre sans se parler ou à se parler euh, sans verbaliser, vocaliser, et bien sûr, le problème du Kéma. Je ne divulgue pas ce qui ne pouvait absolument pas être une anticipation des souvenirs de Brockback Mountain. Je préfère citer la réflexion critique de Legain sur son beau roman. Voici comment elle envisage les choses. alors ce qui est super, c'est qu'elle a écrit ce texte en 1976 et entre crochets, elle euh, re relie son texte de critique, euh, en 1987. Donc, euh, et elle dit que c'est un truc féministe ou un truc de femme de, de dire qu'on ne pense pas pareil que ce qu'on pensait auparavant. Enfin, peut-être, peut-être pas. Euh, voir. En tout cas, elle pratique ça. « Je regrette encore plus les petites lâchetés et les marques d'incompétence dont j'ai fait preuve en extrapolant les conséquences sur la psyché géténienne des particularités physiologiques de mes personnages. Je les ai enfermés dans l'hétérosexualité. » Pourquoi affirmer que les partenaires devaient absolument appartenir au sexe opposé Par cette omission, je laisse entendre, hélas, qu'il n'y a de sexualité qu'hétérosexuelle. J'en suis sincèrement navré. Les pronoms. Les prononces, parce qu'il y a quand même la question de l'écriture. On fait quand même la littérature. Les pronoms seraient quantité négligeable si j'avais su montrer de manière plus astucieuse l'élément féminin des personnages en action. S'ils sont androgynes. Et, entre crochets, si j'avais su à quel point les pronoms modelaient, orientaient, dominaient ma propre réflexion, justement, je me serais peut-être montrée plus astucieuse. On ne voit pas Estraven dans son rôle de mère, en compagnie de ses enfants, ni dans aucun rôle automatiquement perçu comme féminin, d'où le fait qu'on le perçoive comme un homme. C'est un gros défaut de ce livre, et je dois remercier chaleureusement les lecteurs et lectrices qui sont disposés à prendre part qui, disposés à prendre part à l'expérience, ont dû faire œuvre d'imagination pour compenser cette omission et voir Estraven comme « je me le » ou « la » représenter moi-même. homme et femmes, sur le registre à la fois familier et différent, humain et non humain. Voici comment je vois les choses aujourd'hui. Les hommes ont aimé le livre parce qu'il leur permettait de s'aventurer sans risque dans l'androgynie et d'en revenir indemne le tout en se plaçant d'un point de vue éminemment masculin. Mais beaucoup de femmes auraient voulu qu'il aille plus loin le livre, qu'il ait plus d'audace, afin d'explorer l'androgynie d'un point de vue féminin et masculin. De fait, c'est bel et bien le cas, puisqu'il a été écrit par une femme, Ursula Le Guin, mais ceci n'est ouvertement admis qu'au chapitre intitulé « La question du sexe », où l'on entend l'unique voix féminine du roman. Je pense que les femmes... Avait raison d'attendre de moi plus de courage, ainsi qu'un examen plus exhaustif et vigoureux et rigoureux des conséquences logiques. Alors, euh, ben je veux conclure. J'ai donné un titre à ma conclusion. Il me reste une petite page. Conclusion la thérolinguistique ou quelle politique de la fiction dans euh, l'auteur euh, des graines d'acacia et quelques extraits euh, euh, du journal de. L'association de thérolinguistique, la dite euh, thérolinguistique du grec teron, bête sauvage, est une des discipline scientifique qui étudie les messages fragmentaires et certains textes littéraires des animaux sauvages. Par exemple, un manuscrit retrouvé dans, la fo dans une fourmilière, qui est un message de fourmi écrit à partir du suc des glandes tactiles sur des graines d'acacia. Euh, cette euh, association de linguistique étudie aussi les écrits marins cinétiques en manchots, de la littérature, euh, euh, des œuvres d'auteurs individuels chez les manchots-empereurs. On comprend que le travail du théro-linguiste soit un travail de traduction, de comparatisme des langues, le baois sauvage et le manchot, des analogies aussi avec le dauphin, etc., comme langue, hein, pas comme animal. Il emprunte au comparatisme social. Il n'est pas exempt de projection anthropomorphique, néanmoins réglées par l'estrangement littéraire de l'humain. Lecteur qui coécrit le texte qu'il lit et qui exerce son talent de poéticien. Si le professeur Doubi, qui est un personnage fictif dans le, le, le texte de, de, de Le cas, si le professeur Doubi, euh, Doubi-Doubius, euh, dubitatif, a pu par exemple écrire que la littérature du manchot empereur est aussi hermétique que le cœur gelé de l'Antarctique lui-même. Ses beautés sont peut-être sublimes, mais elles ne sont pas pour nous. S'il dit ça, néanmoins, celui ou celle qui poursuit la recherche insiste. Essayez d'imaginer, c'est ça la science-fiction, la glace, les rafales de neige qui balayent tout, l'obscurité le mugissement et les hurlements incessants du vent. Dans cette désolation noire, un petit groupe de poètes se niche. Ils meurent de faim. Ils ne mangent pas pendant des semaines. Sur les pieds de chacun d'eux, sous les chaudes plumes ventrales, repose un gros œuf unique, ainsi préservé du contact mortel de la glace. Les poètes ne peuvent s'entendre l'un l'autre. Ils ne peuvent se voir l'un l'autre. Ils ne peuvent sentir de l'autre que sa chaleur. Telle est leur poésie, tel est leur art. Comme toutes les littératures cinétiques, elle est silencieuse. À la différence des autres littératures cinétiques, elle est presque totalement immobile, ineffablement subtile. Le froissement d'une plume, le glissement d'une aile, le contact léger, faible et chaud contact de celui qui est à côté de vous, dans une solitude noire, misérable, indicible, l'affirmation. Dans l'absence, la présence, dans la mort, la vie. L'association de linguistique va même plus loin, car il s'agit maintenant de relever le défi du végétal, de développer la phytolinguistique, l'étude du premier art passif. Car un jour on dira et dire qu'ils ne savaient même pas lire l'aubergine et qu'ils n'ont malheureusement pas su déchiffrer les chants du lichen. Peut-être qu'un jour prochain naîtra la géolinguistique qui étudiera la poésie plus intemporelle, froide et volcanique des pierres. On pourrait ne voir que fantaisie aimable ou poétique. Un texte parmi d'autres de science-fiction. Mais, au fond, il s'agit d'une mimesis du texte académique qui met en scène et en œuvre son mode de justification. Il faut lire la nouvelle. Hein. « Ce qui est souligné ainsi, c'est la nécessaire dimension du récit, de la fiction au cœur de l'écriture, qu'il convient de contrôler, de critiquer. » cette idée de, de Derrida, selon laquelle dans la littérature, nécessairement, il y a de la fiction et qu'il y a de la responsabilité parce qu'il y a de l'écriture et qu'il y a des traces. Tout savoir est un savoir situé. Toute expérience implique l'expérimentateur dans son expérience. Avec Vinciane Desprez, je vais dire ça empire parce que cette fois-ci, euh, les scientifiques ne sont plus des scientifiques imaginés. Ce sont des articles, des livres euh, du milieu académique. Avec Vinciane Desprez, L'esprit, la thérolinguistique linguistique devient au troisième millénaire la discipline scientifique qui étudie les histoires que les vivants non-humains ne cessent d'écrire et de raconter. Ces objets sont la poésie vibratoire des araignées, l'architecture sacrée des wambats ou les aphorismes éphémères des poules. Elle procède de manière comparative, elle évoque et met en œuvre des débats scientifiques passés et présents en citant ses sources en notes dans le style et la méthode que pratique Vinciane Desprez elle-même dans ses travaux scientifiques. Elle cite de très sérieux ouvrages et articles scientifiques et elle déploie à partir d'eux des analyses scientifiques. L'inscription de ces véritables travaux scientifiques au cœur de la thérolinguistique qui est fictive, peut-être plus pour longtemps, crée le, toube, le trouble. Et si les araignées nous interpellaient pour faire cesser le bois de nos machines Si les constructions des wombats offraient une formidable leçon de convivialité Si les poulpes adepte de psychose, à chacun sa civilisation, se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la, et de la surpopulation excusez, et de la pollution des océans. On pourrait n'y voir qu'une fantaisie bobo -bo bio, à grand renfort d'anthropomorphisme, et il est vrai quand même de réussite poétique et intertextuelle. Néanmoins, et entre euh, écriture en, euh, euh, intrusive, une euh, un point e, une anthropologue qui serait sur le terrain de l'éthologie pourrait poser cette question. Quand nous voyons un animal, que pouvons-nous dire de notre voir C'est bien de ce qu'on parlait tout à l'heure. Car l'animal est à la fois objet et sujet. Il définit en même temps qu'il constitue l'homme comme sujet-sujet, dans l'identité et l'altérité. L'éthologue, ici, euh, est lui aussi objet de l'anthropologue, comme l'animal est objet de l'éthologue. C'est un objet qui est sujet. C'est quelqu'un qui sera affecté par cette recherche la recherche devient productrice d'existence. All SHS. Mais alors, <rire> de quelle existence la thérolinguistique serait-elle productrice Qui serions-nous si nous pouvions lire Le Manchot, ou Les Chants des Lichens, ou Les Aphorismes du Poulpe dans la Communauté des Ulysses C'est bien une politique et une poétique des récits scientifiques qui contribuent dans les textes de Haraway, de Leguin et de Despret à une politique de la fiction, car il, il s'agit d'exercer l'art du décentrement, de désapprendre l'exceptionnalisme ex humain, au point d'être à l'écoute d'une écriture de la Terre et de ses habitants humains et non humains. Partager la beauté des vivants est une expérience créatrice, et se situer au-delà du dualisme et des dominations induites par eux, c'est dégager comme dirait notre maître à tous, de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons et pensons. C'est une politique de la littérature au sens d'une culture partagée des émotions qui nous rend capable d'habiter et aussi de rendre plus habitable cette terre. C'est en, en ce sens une pratique de la responsabilité. Merci. Merci pour cette euh, conférence très, très belle, très stimulante euh, sur les, la dimension littéraire des philosophies, euh, une philosophie qui s'écrit, euh, qui fait de la littérature oui. avec Christiane Després, et puis les implications philosophiques de, de fiction comme celle du « de qui sont très commentées euh, aujourd'hui. Je suis sûr que ça ouvre un débat potentiellement très long qui euh, nous faudra réduire à euh, une dizaine de minutes, un quart d'heure, euh, mais je laisse la parole aux questions. Oui Il faut vous parler de plus fort parce que... Oui, venez devant, parce que comme, comme il y a des gens aussi en zoom, venez, venez, venez avancez-vous, oui, n'ayez pas peur. Puis comme ça j'entendrai parce que bon, je ne suis pas super. Ouais. Euh, oui, merci beaucoup, c'était beaucoup de choses dont je cherchais à me limiter un peu. J'ai pensé en fait, c'est une question très classique, mais à la, disons, au concept de vérité. Aussi parce qu'en fait c'est comme un concept qui est émergé de temps en temps. Par exemple, dans la, dans la citation de la première citation, je crois, de Sola Leslin, c'était très évident qu'elle mm. disait de raconter véritablement ce on, mm. dont on fait expérience est et même dans la. Es impliqué dans, la, dans ce que disait Anna Harvey, je crois, en disant qu'il faut raconter ces histoires, ces stories au prix de, du relativisme, euh, oui. du de, de relativisme scientifique. Or, ma question n'est pas autant sur le problème de, est ce que c'est la vérité, donc, qu'est-ce que c'est le faux, ceux qui nous remettraient encore dans le dualisme, non, des concepts de vérité et de société, mais plutôt sur quel type d'usage, d'utilisation il y a de la vérité dans ce type, donc encore sur un en, en point politique, dans cet usage de... de des, des histoires sens de stories Donc, merci, voilà. merci beaucoup euh, en, en fait euh, bon, c'est vrai j'ai, enfin comment dire je pense que vous avez raison il ne faut pas euh, euh, euh, trancher trop euh, la question, parce que ça nous ferait euh, retomber dans un, une forme de dualisme vérité-erreur, euh, euh, ou vérité fausseté ou vérité-mensonge, ou fiction et récit vrai. Euh, il vaut mieux travailler dans la différence avec un A euh, de type euh, d'éridien. Néanmoins, je crois qu'il faut être... Enfin, si je parle au nom de Haraway, Néanmoins, euh, Haraway est une historienne des sciences et moi-même, euh, SHS, je suis attentive à la question de la science, de la, rigou la rigueur, rigour, euh, voilà, de la rigueur euh, des discours, la rigueur des disqueurs euh, scientifiques, et donc euh, je pense que justement, euh, ces textes nous permettent de euh, ne pas être dans le dualisme entre les deux, mais de voir fonctionner la dimension de récit et la dimension de fiction, non pas au sens de mensonge, mais peut-être au sens de construction de la description nécessaire construction du terrain construction de la description sur un terrain des objets qui sont les objets des sciences humaines à savoir des objets qui sont aussi d'une certaine manière des sujets et donc euh, euh, de ce fait euh, j'ai pas trop insisté sur une idée de relativisme je me préfère la notion de savoir situé puisque haraway a insisté sur cette notion là qu'au fond euh, euh, euh, les savoirs sont toujours situés et euh, les savants devraient d'une certaine manière assumer la situation de parole qui est la leur et quand elle, elle a travaillé sur la primatologie elle a bien montré la différence entre la manière dont euh, les, les, les scientifiques fondateurs euh, en primatologie comprenaient les choses souvent à partir du conflit et, et, et, et, et, bon, et comment euh, les femmes euh, euh, qui euh, était plus patiente sur le terrain, euh, voyait éventuellement d'autres choses. Au fond, la situation de l'expérimentateur dans l'expérience euh, produit des, une attention différente aux détails et reconstruit à partir de ce détail un pattern anthropologique, éthologique, euh, différent. Donc plutôt que de relativisme, euh, effectivement, la perspective des savoirs situés, où on peut penser dans leur différence avec A, les récits scientifiques avec une exigence de vérité euh, toute entre guillemets, je ne suis pas sûre d'être une post-moderne. J'aime bien ce que dit euh, euh, Foucault quand il dit « voilà ce que c'est qu'être moderne euh, » euh, euh, avec cette pensée d'une ontologie critique de nous-mêmes. Je ne suis pas sûre d'avoir à passer du côté euh, du, du, du, du post-moderne. Donc je pense qu'il faut être attentif à l'idée li quand même de, de, de récits vrai. Mais, mais l'idée euh, qui était la mienne c'était de parler de, euh, comment s'appelle-t-il, cet historien si connu, euh, euh, qui lui-même parle de la chasse, et euh, de... Ginsburg. Voilà, Carlo Ginzburg, euh, sans, sans être, euh, comment dire, euh, opposé à ce qu'il dit, parce que il, il insiste sur l'idée que l'histoire, c'est pas de la fiction, etc., etc., que les sciences sociales, c'est forcément euh, un récit qui, qui, qui a une exigence euh, de vérité, et que le discours postmoderne qui dit que l'écriture de l'histoire, c'est une, une écriture, fictive est au fond euh, euh, une manière de travailler en histoire qui n'est pas rigoureuse. Donc sans aller contre ce que dit Ginsburg qui est tout à fait euh, euh, juste euh, dans ses crises, néanmoins il y a de l'écriture dans l'histoire et l'écriture est une figure ou la figure par ex excellence de ce qu'est la littérature dans la, dans la mesure où écriture égale trace, écriture égale signe et qui dit signe dit lecture, interprétation... Et, et, et, et donc critères d'évaluation juste ou critères d'évaluation de la justesse des interprétations aussi dans le fait que les sciences euh, sont un horizon démocratique de discussion donc les méthodes ils sont euh, évaluées collectivement et les contenus relatifs aux méthodes aussi voilà enfin si j'avais, j'aurais répondu ça oui ah, C'est une étudiante de, de MA. Est-ce euh, quel est votre, votre nom, votre prénom Je m'appelle Pauline. Pauline Mais, Du coup, euh, je voulais juste essayer de préciser un peu la différence parce que vous avez à un moment donné parlé, je crois, d'anthologie spéculative. Oui, enfin, d'anthologie euh, des récits. Vous avez utilisé le terme de spéculation. Parce, euh, euh, oui, du... fabulation spéculative. Ouais. Tout à Et fait. Je voulais en fait, parce que bah, du coup, j'ai un, un peu eu. Euh, Ouvrage coécrit avec les JBB, etc. Les gestes spéculatifs. Oui, oui. Euh, je voulais savoir comment vous mettrez défi... enfin, comment vous mettez en relation la fiction et la spéculation justement euh, en philosophie. En philosophie enfin, en général. Dans ce contexte en tout cas. Là, dans vous... ce contexte là. Euh... Moi, j'ai envie d'aller, euh, euh, justement, pas dans ce contexte, parce que je suis à l'origine comme une spécialiste de la philosophie moderne. Euh, on n'est jamais assez attentif. Euh, alors bon, il y a des écrits euh, qui euh, sont des fabulations spéculatives euh, au travers des questions d'utopie, de enfin d'utopie. Euh, là, il y, y, y a sans aucun doute ce type de choses. Mais euh, ce qui est très intéressant, je pense, c'est la construction des exemples où on prend dans la vie ordinaire, mais où l'exemple est une sorte de fiction ou une sorte de récit qui permet d'embrayer sur la réflexion et qui, d'une certaine manière, ouvre le texte. Je vous dis particulièrement pour l'éthique, par exemple, qui semble être un texte de, de l'ordre du déductif. Et pourtant, dans les scolies, il y a beaucoup de récits, beaucoup d'exemples qui vont permettre de faire vivre ce texte euh, d'une manière euh, différente et le fon faire fonctionner dans différents... Donc, euh, dans la philosophie, il y a toujours eu, parce que tout grand philosophe est un écrivain, une attention aux détails et aux récits qui font penser et qui font éventuellement penser autrement. Et ça, je dirais pour toute philosophie, bon, là, pour la philosophie moderne en particulier. Et là, ici, je pense que... Euh, euh, ah ouais, dit elle dit qu'elle a une pratique ironique et puis dans les derniers textes, elle n'aime pas trop ironie parce que c'est trop distancé, il y a trop éventuellement une forme de... de, de parce que dans l'ironie, il y, euh, y a un dédoublement, quoi, de, de quelqu'un qui se regarde ou de quelqu'un qui regarde euh, euh, avec une distance, quelque chose comme un discours. Il hein, n'y euh, a pas des points d'ironie, mais au fond, euh, on les entend dans le dédoublement. Donc, euh, elle évite le terme euh, euh, d'ironie, elle, elle, elle préfère le, le, le terme d'humour et au fond, c'est trop... Ici, sont des fabulations spéculatives euh, et sont euh, des euh, euh, manières humoristiques de faire euh, de la philosophie. Et c'est vrai que le rire, pourtant on ne rit pas souvent philosophie. Moi j'aimerais faire rire mes étudiants, mais quand je fais rire mes étudiants, c'est à cause de moi, c'est moi qui suis risible. Mais j'aimerais faire rire mes étudiants avec de la... Voilà, peut-être ça commence comme ça. Mais faire rire mes étudiants avec de la, de la philosophie comme telle. Euh... Euh, et peut-être qu'effectivement, si on arrivait à ça, c'est aussi une certaine manière de, de penser de manière réflexive, c'est-à-dire de, de penser sur les biais qui sont les nôtres, euh, de penser sur... Euh, donc voilà, euh, oui, fabulation spéculative, <coughs> fait partie, a fait partie, et fera partie, devrait faire partie de nos pratiques d'écriture, et vous qui euh, vous initiez à la recherche, et eh bien peut-être que oui, et... Euh, la recherche, c'est quand même cette question de l'écriture, d'apprendre à écrire, et qu'est-ce que ça veut dire que la fabulation spéculative, que, que l'imagination puisse accompagner une écriture rigoureuse en science. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question. Oui. oui. Euh, Pierre Mehdi, Hatsassi, le, levez-vous. Parlez fort, fort, fort si oui. vous pouvez, parce que je suis sourde, poser. Euh, <rire> moi. je voudrais vous interroger sur la catégorie de dualisme, euh, parce que entendu deux choses dans votre intervention. La première, c'est quand vous avez parlé de la nature cartésienne, et que vous avez dit « mon Dieu, et que là, on a tous ri ». Vous voyez, je suis peut-être moins euh, vrai. senti que vous sur votre catégorie. Ah, vous êtes moins à écrire moins sévère. Et à suivre de en même temps. Euh, donc là, j'en prends la cartésienne. Oui. Et euh, comme vous avez dit aussi, et ça vous a enfin, échappé, euh, le contraire du dualisme, c'est pas le monisme. Oui. Là j'ai encore la technicienne. Et alors moi j'ai envie de vous demander finalement est-ce que le dualisme c'est deux choses? Il me semble que ça, ça joue dans le projet qui est celui de changer l'histoire, je m'explique. Euh, le dualisme, donc on en a avec deux choses, c'est un corps et puis euh, homme-animal, en gros, mais ça historiquement c'est bien que c'est trois choses C'est Chez Descartes, un corps, union, union problématique. Dans l'escalade naturae, la l'homme, l'animal, Dieu. Donc, euh, ça, ça m'incite à me demander si, finalement, changer d'histoire, est-ce que c'est nécessairement passer par d'autres notions dont on attend qu'elles déplacent complètement ces dualismes, ou est-ce que c'est réinvestir ces dualismes qu'on ne fait plus fonctionner comme autre chose que deux catégories, donc réinvestir une niveau problématique et peut-être le niveau de la transcendance incompréhensible qui limite, voilà, ça c'est la première question. Et la seconde, c'est dualisme, c'est aussi trois choses. Même quand on n'a que deux catégories, c'est-à-dire homme-femme, c'est dualisme, c'est les deux catégories, et le sujet qui fait fonctionner ces deux catégories. Et donc là, je pense à tout ce qui est dans du queer, tout ce qui est dans du trans, euh, qui en fait trans, que ce soit les transfrontaliers, que ce soit les transgenres, c'est un mouvement transgressif, la transagation. Aussi. Donc là ce que je me demande c'est est-ce que pour vous changer d'histoire, c'est changer les deux catégories structurantes ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de la subjectivation C'est-à-dire que la manière dont on produit un geste théorique avec ces récits, on se propose. Magnifique question. Je vais me taire deux secondes. Et puis, euh, bah oui merci, euh, c'est vrai que j'ai envie de changer d'histoire, quelque part euh, ça a été une traversée de maintenir à bout de bras Descartes sans que ça finalement intéresse grand monde. Je me suis dit à un moment, parce que j'ai tellement voulu penser que Descartes n'était pas si dualiste que ça, j'ai tellement voulu expliquer que mon dieu, il pensait l'union, euh, substantiel de l'âme et du corps et que Descartes n'a pas dit ce qu'on lui a dit j'ai tellement porté ça à bout de bras que ça intéresse finalement très peu de gens que quelque part après je me suis dit Ouf, relâchons la pression et euh, euh, pensons euh, effectivement à changer d'histoire et à, à penser autrement et qui dit autrement euh, dit aussi moins euh, dans les textes simplement de l'histoire de la philosophie parce que je le faisais même avec Foucault, je faisais de l'histoire de la philosophie sur Foucault, mais euh, euh, en essayant de trouver des collectifs de euh, euh, sciences humaines et sociales. En ce sens, vous avez raison, c'est bien quelque chose comme une subjectivation, queer, j'ai en fait euh, l'habitude, même si je le dissimule, mais bon, voilà, euh, c'est une forme de subjectivation qui porte euh, euh, la question du dualisme. Mais du coup, je l'ai déplacé sur cette question... Euh, des, euh, comment dire, anthropologiques, de la diversité culturelle, de la diversité culturelle des rapports à la nature, parce que plus que la question de la subjectivation ou de la subjectivité, euh, tout d'un coup, je, je, je me suis un peu lâchée, quoi. En fait, ce qui est important, c'est ce à quoi nous tenons. Ce qui est important, c'est ce qui est important. Bien sûr, c'est euh, le sujet qui... Euh, se situe dans un collectif pour dire ce qui est important et partager l'importance des choses mais quand même ce qui est important c'est ce qui est important et c'est pas tellement moi donc là c'est la cartésienne qui, qui effectivement a quand même changé d'histoire hein. même si j'ai jamais pensé chez Descartes l'ego j'ai toujours pensé l'union de l'âme et du corps et la question du rapport à soi comme étant un, un, un, un, un, un, un entre deux un entre deux euh, comment dire, euh, euh, mais voilà, mais peut-être que je voyais ça parce que, au fond, euh, euh, même si j'ai été élevé dans une, enfin, même si j'ai et, et été élevée dans, dans, dans la culture occidentale, dans ma famille, euh, j'étais tellement paumée des, des, des, des, des, des Vietnamiens et tout, je me suis dit, Descartes, au moins je sais où je suis, euh, je pense donc je suis, même si je comprends rien, mais je savais pas tout ça. Donc, au fond, la question culturelle est importante. Les rapports d'une culture euh, euh, dans laquelle on a été euh, embarqué et de la possibilité que nous avons de penser toujours notre culture à partir du lieu où nous sommes, ça me semble le, le, le point de départ essentiel. Je pourrais l'appeler subjectivité si vous voulez. C'est le point de départ essentiel et un point de départ qui me semble foucalien, ethnologie de notre propre culture. Donc euh, oui, euh, j'ai changé pour être la même. Merci. Merci. Voilà, beau début de, de Fabula Soup, Specula, oui, Ça fait une très bonne conclusion ouais. pour la matinée. Euh, on reprend à 14h. Ouais. Et donc, on poursuit le débat à ce moment-là. Merci.